Alors, on va passer du coup à quelles énergies ont été intégrées ce soir Qu'est-ce qu'on a mis à jour dans la structure On a parlé euh, de faire son devoir familial Ouais, ok. Donc, en gros, on a parlé de peur de l'autre, du pouvoir égal des émotions, de peur de l'extérieur. Donc, le groupe de ce soir, on était vachement sur une notion d'action de, depuis le début de la soirée. C'était une question d'action qui était bloquée par, euh, par euh, le fait de devoir faire son devoir familial euh, une rapport euh, un rapport pardon aux, aux règles un, aux, à l'autorité qu'on plaçait à l'extérieur qu'on refusait d'avoir euh, euh, d'avoir en soi en gros. ensuite l'autre frein à l'action ça a été euh, bah, le plaisir, les émotions euh la créativité compulsive, le fait d'aller dans des actions sans réfléchir, sans réellement, euh, euh, sans réellement se poser, rentrer comme je l'ai dit à Jérémy, Lady, dans une notion de processus, dans une notion euh, de je, je me nourris de qui je suis à travers euh, chaque chose, chaque choix. Alors. Euh, l'expression, pas mal l'expression de soi en fait la peur de l'extérieur, ouais, c'est ça on, est, on a été dans une dans un groupe dans des énergies des euh, énergies qui ont été intégrées ce soir c'était vachement la peur de l'extérieur par exemple donc on avait euh, donc le groupe est très euh... comment intégrer cette info est hein. très dans le euh... je, je m'enferme dans un intérieur que ce soit au niveau émotionnel que ce soit dans des constructions psychiques qu'on ce soit dans des règles familiales, mais en tout cas, on s'enferme à l'extérieur. Pourquoi Parce que l'extérieur est dangereux. Pourquoi Parce qu'on a peur. Ouais, okay. Pourquoi Parce qu'on a peur de sa propre valeur. Euh, on s'enferme à l'intérieur, pardon, parce qu'on a... est en colère contre la vie et on a peur d'avoir une action dévastatrice, euh... donc d'une action, à la... action euh, dans la matière, dans le quotidien. Parce qu'on associe toute action à l'extérieur comme étant dévastatrice. Et surtout, par rapport à ça, on y trouve du plaisir d'être dans une action. Euh, mais du coup, comme au niveau du plaisir, des émotions, on en a honte, parce que du coup, ce qui, euh, ce qui est en galère derrière, c'est euh, le rapport à la mère, qui code le rapport à sa sécurité intérieure, le rapport aux émotions, le rapport à la reconnaissance de soi et à l'image qu'on qu a de soi-même. Une des clés euh, qui ont été dites ce soir, c'est que les émotions... Le, le principal, c'est euh, d'aller voir quelles émotions j'ai dans l'action. Quel est le processus que je connecte dans l'action. Euh, D'accepter d'avoir des buts, des objectifs, sans s'enfermer se, euh, dans une rigidité, sans s'enfermer dans la rigidité de son esprit. Alors, il y avait quoi aussi Il y avait la, la notion de tâtonnement, donc euh, d'échec, de réussite. Euh, on, a trouvé, on a trouvé... On a touché quoi aussi La notion de masculin sacré, de féminin sacré, donc le pouvoir du féminin, le pouvoir du masculin. La notion de sorcière pour les femmes, de soumission des femmes. Donc, il y a eu quelques... Euh, il ouais, y a eu des informations d'intégrer là-dedans. Donc, euh, le... Ah oui, on a aussi... Euh, était euh, mettre à jour la notion de positionnement et d'affirmation de soi. Euh, ça, c'est bon. On a vu l'argent, l'abondance. Ah oui, autre euh, information pour le groupe, c'est que l'humain est la clé. Ce que je disais à un moment donné dans le webinaire, c'est que ça ne sert à rien de trouver son chemin de vie dans son esprit ou dans la spiritualité. C'est uniquement dans l'action que le chemin de vie euh, existe. On est bien là pour acter sa liberté, pour choisir. L'autre euh, croyance, c'était quoi Ce que euh, ah oui, par rapport à l'argent. Euh, l'argent c'est hyper spirituel, hein. oui d'accord. Donc arrêter d'associer l'argent à sa valeur. Arr arrêter d'associer quoi que ce soit d'extérieur à sa valeur. Parce que rien de ce que l'on rien de ce que l'on produit comme choix comme projet, comme parole, comme action, définit notre valeur. La valeur, c'est quelque chose qui se passe entre soi et soi-même. Personne d'autre. Et sur ça, euh, on a intégré qu'on était... Euh, on a, enfin, on a intégré. On était sur une notion qu'on était toxique pour l'extérieur. Et donc, que c'était une raison suffisante pour se couper des autres. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis, je vous souhaite un bon week-end en avance. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.